We wanted to, for, for them to change their diet a little, to eat more staple foods, to eat more vegetables and fruits. Some mentioned other products that they could grow. And so it's from there we picked on to say, okay, we can provide you with the seeds because these things can grow here. Your soils are fertile. We <laughs> On a fait un champ comme pour faire la séance Il faut qu'on multiplie ça beaucoup. Vous voyez comment j'ai gardé la quantité ici pour faire au moins 5 grands champs. Ils nous ont posé la question de savoir alors, comment on a ces aliments-là, comment on les prépare. C'est sur la base ces questions maintenant que nous avons développé donc, des activités qui ont trait à la démonstration qu'il n'est pas participative, parce que ce sont eux qui sont sur le terrain en train de manipuler. Le héros, c'était bon. Les plantes qu'elles sont préparées, c'était bien. Je vais préparer. Parce que les d'avis, comme on a préparé maintenant ici, là, les vu ça que c'est bien. Mm -hmm. Parce que ça donne la vitamine. Même la bouillie que la maman s'est si fait là, c'était bon.